Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un cas pratique, c'est comment calculer les frais de ménage pour sa location courte durée et aussi comment calculer les frais de ménage pour sa conciergerie. Parce que tu vas voir qu'il y a une petite différence, une petite nuance. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je te balance le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, te découvrir un bouton, s'abonner, tu vas bah, en bas de la vidéo, tu cliques dessus, tu t'abonnes, actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir eh une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle, comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro sans crédit bancaire, tout ça s'est expliqué dans cette série de 4 vidéos que tu vas découvrir dans la partie commentaire description de cette vidéo, un petit lien tu cliques et tu récupères tout ça. Aujourd'hui, on va donc voir justement et eh bien comment gérer, comment calculer les frais de ménage pour sa location compte durée mais également pour sa conciergerie. Et tu vas voir qu'il y a une petite différence et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais la location courte durée, alors, il y a aussi, il y a ceux qui se posent la question, est-ce que je dois mettre des frais de ménage euh, Pour moi, la réponse, elle est très claire. C'est oui, oui, oui, oui. C'est 10 000 fois oui. Tout simplement parce que certaines personnes pensent qu'ils font comme l'hôtellerie. Et du coup, ils se disent, bah dans un hôtel, effectivement, il n'y a pas de frais de ménage, c'est inclus dans le prix. Oui mais la grosse différence qu'il y a entre un hôtel et une location courte durée, c'est qu'un hôtel, en fait, tous ses appartements, tous ses chambres sont dans le même lieu de résidence, dans le même lieu, sur le même, euh, sur le même immeuble. Et où également, ils ont du personnel tout le temps, sur place en permanence, pour gérer différentes choses. Donc, ils ont du personnel fixe, ils ont des charges fixes de personnel. Donc, bien évidemment, le ménage est inclus dans le principe de la location des chambres. Nous, c'est totalement différent, parce que nos femmes de ménage, notre personnel de ménage, sont généralement des personnes, soit euh, donc en, en auto-entrepreneur, ou c'est des sociétés, des prestataires, ou soit ce sont des personnes qu'on a effectivement embauchées, mais qui ne sont pas résidents au logement, qui vont d'un point à un autre. D'accord Donc, il y a vraiment une notion qui est totalement différente par rapport à ça. Et nous, le ménage, justement, la partie ménage est quelque part une charge un petit peu variable. Contrairement à un hôtel où ça devient une charge fixe parce qu'il le sait, de toute manière, il aura besoin de personnel pour faire fonctionner son établissement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment crucial et important. Donc, si tu dois te poser la question « est-ce que je mets du ménage ?» Oui, tu mets du ménage. Bien évidemment, tu ne te mets pas au prix de la nuitée, incluant le ménage. Autre point aussi qui justifie ça, c'est est-ce que pour toi tu trouves que c'est pertinent de faire des locations à la nuitée parce que le risque d'inclure le ménage, c'est que très certainement tu vas mettre des prix qui vont favoriser des prix à la nuitée, c'est-à-dire que tu vas louer beaucoup de nuitées, des une nuit, des une nuit des nuits. Moi, ce que je suggère, ce que je dis régulièrement, c'est qu'au contraire, il faut mettre un minimum de nuitées, mais que les frais soient tellement importants que même si tu te prenais cette fameuse nuitée, bah, de toute manière, tu auras, auras largement rentabilisé ta location. Alors qu'au contraire, si tu mets un minimum de deux nuitées, ça veut dire pareil, dans le référencement sur les différentes plateformes, Eh bien, tu seras moins bien référencé, tout simplement, parce que tu n'ouvres pas ton calendrier à tout le monde. Je ne vais pas rentrer plus en détail par rapport à ça. J'ai fait des vidéos, j'en parle sur pas mal de, de plateformes, etc. Mais voilà un petit peu l'idée. Ce que je veux dire aussi, c'est que si tu fais du yield management, à un moment donné, euh, ça va être compliqué de faire ton yield management, ton revenu management, parce que tu ne vas pas savoir eh bien, euh, quand tu vas toucher au prix, il va falloir que tu es toujours en tête que tu as le ménage à payer. Et donc, le revenu management ne peut pas être optimisé au mieux parce que, encore une fois, le ménage est inclus dedans. Donc, ça va être des calculs compliqué à faire, des réflexions compliquées, parce qu'à chaque fois, il faudra toujours avoir en tête que tu gères le ménage. Donc déjà, on répond à cette question-là et je viens de te le démontrer. Alors d'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire ce que tu penses de ça tout de suite, mais moi d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il faut inclure ou pas les frais de ménage Pour moi, c'est très clair, c'est on met en extérieur les frais de ménage. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met et pourquoi il y a une différence entre sa location courte durée et une conciergerie Alors déjà, la principale différence, elle est déjà sur un plan fiscal. Tout simplement parce qu'une conciergerie, c'est une société, et donc on va vendre des prestations de services à des, donc des particuliers, des investisseurs, etc. Et quand on va facturer nos frais de ménage, eh bien il y aura la TVA. Et oui, il y aura la TVA de 20%. Alors, peut-être que tu seras en franchise de TVA la première année, mais normalement, tu vas très vite passer la TVA à 20%. Et donc, ça veut dire qu'il y a des frais de ménage qui sont calculés au plus juste. Eh bien, il faudra que tu penses à rajouter tes 20%. Sinon, ça veut dire que tu seras perdant de 20%. Déjà, ça, c'est toute la partie fiscale. La deuxième partie, c'est, eh bien, euh, bah, effectivement, une location courte durée, contrairement à une, à une conciergerie, bah, une location courte durée, c'est-à-dire que si tu es... Et toi, tu es investisseur et que tu as, as tes appartements, bah... L'attente sur euh, comment dirais-je la, la, la, la, le cash flow euh, possible peut un petit peu se euh, s'arbitrer, c'est-à-dire qu'on peut peut-être accepter un petit peu de perdre sur ses frais de ménage, mais on sait que derrière, vu qu'on est propriétaire de l'appartement, on va récupérer sur les, les, les mensualités, bah, sur les loyers qui vont être faits. Contrairement à une conciergerie, on n'a pas le choix. Euh, si le ménage coûte 50 euros, bah, il coûte 50 euros, quoi. On ne peut pas accepter de perdre d'argent sur le ménage parce que nous, en conciergerie, notre plus-value et notre marge, et là où on gagne de l'argent, c'est sur le pourcentage qu'on va chercher sur le chiffre d'affaires. Donc nos attentes ne sont pas les mêmes. Un propriétaire, effectivement qu'un appartement, peut accepter qu'un ménage lui soit facturé par exemple 40 euros, mais lui se dit « moi je ne mets que 20 euros ». Ouais, ok, pas de souci parce qu'il sait que de toute façon, il va récupérer derrière sur les réservations à la nuitée et vu qu'il est propriétaire, normalement, il a une rentabilité qui est déjà hyper explosive. Mais à mon sens, c'est pas forcément très pertinent. Je pense qu'il faut vraiment mettre le calcul au plus juste. Alors comment on calcule justement Comment on calcule et on y vient. Et d'ailleurs, si tu veux, je continue. Je vais t'inviter à laisser tout de suite un gros pouce bleu si cette vidéo, elle te plaît et qu'elle correspond à ce que tu attendais dans cette vidéo. Parce qu'on y vient justement et c'est comment on va le calculer. Alors en fait, pour moi, le ménage se décompose en deux parties. La première partie, c'est le ménage réel, c'est à dire le temps qu'on va passer dans le logement à nettoyer le logement. Et la deuxième partie, ça va être eh bien, plus sur le linge. Et là, du coup, ça va composer. C'est les deux facteurs qui vont permettre de composer le prix qu'on va donc facturer. Donc la première chose, c'est déjà déterminer le temps qu'on va passer dans le logement. Et ça, ça va dépendre aussi de comment tu vas gérer le linge. Et oui, je m'explique. Parce que tout simplement, si tu gères le linge dans le logement, et c'est possible, bien évidemment, il va falloir plus de temps pour nettoyer le logement. Entre 3 et 4 heures minimum. Alors qu'à contrario, si effectivement tu nettoies le logement uniquement et que le linge est géré à part, là, le temps qu'on va considérer, c'est alors je te donne les, les chiffres hein, c'est des chiffres euh, comment dirais-je euh, euh, dirais c'est une moyenne hein, encore une fois c'est un studio ou un petit T2 ça va être à peu près une heure de ménage un T3 ça va plutôt être deux heures un T4 trois heures etc, etc. une maison ça va être par exemple 3 quatre heures c'est à peu près les, les, les moyennes donc ça et d'ailleurs tu mettras en commentaire toi justement comment tu vois un petit peu tout ça et quel temps tu prends justement sur le ménage donc c'est à peu près les ratios qu'il faut que tu aies en tête ça c'est la première chose Ensuite, le linge, il faut que tu saches comment il est géré. Est-ce qu'il est géré sur place Est-ce qu'il est géré ailleurs Est-ce qu'il est confié à une société de prestation de service Donc, une prestation de service, généralement, c'est à peu près 6-7 euros hors taxe, le, comment dirais-je, le, le, la gestion du linge, d'accord La parure de lit donc, c'est les ratios qu'il faut que tu aies un petit peu en tête ou même si tu l'externalises auprès de ton personnel de ménage qui, par exemple, qui est une auto-entrepreneuse ou qui a une société, c'est à peu près ce qu'elle va te facturer, en moyenne à peu près. Hein. Euh, et derrière, eh bien ça, tu vas la coller au temps qu'on va passer dans le logement. Donc, c'est assez simple. Le temps... Donc, que tu vas prendre pour ménage, plus eh bien, le nombre de parures de lui. Donc, si tu as une chambre, bah, c'est 7 euros. Si tu en as deux, c'est 14 euros, etc. etc. Et c'est ça qui va, qui va te permettre de composer ton prix. Alors, après, tu vas dire bah oui, mais l'heure de ménage, combien ça coûte C'est assez variable. Tout dépend si c'est une société prestataire. Tout dépend si c'est auto, un auto-entrepreneur. Tout dépend si c'est une personne que tu as embauchée. Je vais donner quelques chiffres quand même, que tu repartes pas les mains vides, bien évidemment, et que tu sois content de cette vidéo et que tu me lâches ce, ce gros pouce bleu. Une femme de ménage, enfin, du personnel de ménage que tu vas embaucher, c'est à peu près, avec les charges, euh, une fois chargée, si on inclut des fins de contrat, si on inclut les congés payés, etc. C'est etc., à peu près 16-17 euros de l'heure, d'accord chargé Si tu prends un auto-entrepreneur, il va te prendre entre 15 et 20 euros. Si c'est moins cher, pose-toi des questions. Parce qu'à un moment donné, euh, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur a pas bien fait ses calculs et je pense qu'à un moment donné, il va arrêter avec toi. Donc fais attention à ça. Donc c'est à peu près 15, à peu près pareil, à peu près dans le même, même coup. C'est pour ça que moi je préfère embaucher et me dédouaner de cette histoire d'auto-entrepreneur avec des, euh, des comment dirais-je des, euh, des requalifications du etc. Moi je préfère embaucher comme ça au moins on a réglé ce problème là. Et si après, tu passes par des sociétés, ça va te coûter à peu près 19, 20 euros hors taxe. Donc, c'est très facile de faire son calcul, se dire OK, un studio, un T2, ça met à peu près une heure. Donc, on va dire à peu près 16, 17 euros. D'accord. Plus derrière une parure de lit, eh bien, on est tout de suite à 24, 25 euros hors taxe. Donc si effectivement tu es, tu loues toi en direct et que tu gères toi-même en direct, bien évidemment tu n'es pas concerné par la TVA parce qu'on est sur un principe de location meublée et donc on n'a pas de TVA. Donc là tu peux dire qu'un ménage va coûter à peu près 25 euros, oui, sur une petite surface. Au contraire, si c'est avec une conciergerie, ça va plutôt être une trentaine d'euros. D'accord Mais encore une fois, ça ce sont des chiffres calculés au plus juste. Hein. Peut-être que ça sera légèrement supérieur. Donc c'est pour ça que pour moi, hein, ne serait-ce qu'une petite surface, on est déjà tout de suite au moins à 30 euros. Forcément, parce que il y a forcément des frais incompressibles. J'ai pas intégré aussi les produits d'entretien, etc., etc. Bien évidemment, il y a tous toutes ces, les petits shampoings, les petits savons, les petites choses comme ça qui rajoutent de l'argent à chaque fois, à chaque passage. Donc, à mon sens eh bien le ménage peut- être calculé au plus juste et voire même un petit peu au-dessus. Pourquoi aussi je te dis ça Tout simplement parce qu'en allant monter des frais de ménage, eh bien tout simplement on va se donner la possibilité d'aller de chercher des réservations plus longues. Et oui, parce que effectivement, payer 30 euros à la nuitée ou payer 30 euros sur trois nuitées, ça n'a pas la même signification. Sur trois nuitées, ça va être uniquement 10 euros de plus sur le prix final pour le voyageur, alors que si c'est 30 euros pour une nuitée, c'est significatif. Et quand par exemple certains comparent le prix de l'hôtel avec un prix d'un Airbnb, bah, effectivement, ce qui vient pêcher, c'est le ménage. Mais nous, ce moi je te le dis, c'est ma position et c'est comme ça que je gère mes locations de durée. Je, je, moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la location à l'annuité. Absolument pas. On ne sommes pas un hôtel. Sauf si j'avais un immeuble et que derrière j'avais une vingtaine de chambres. Là, pourquoi pas Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est en mode donc, location contre durée. Donc, eh bien, pour moi, le principe du ménage doit être calculé au plus juste. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à me dire toi comment tu gères le ménage, combien tu factures, euh, c'est intéressant qu'on puisse échanger, partager par rapport à ça. Je te livrerai d'autres vidéos justement sur cette partie euh, conciergerie et calcul au plus juste du ménage, comment gère le ménage, le linge, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à laisser donc, le gros pouce bleu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt, ciao